Ça commence, ça commence Ah, euh, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission du JT et au sommaire de la littérature, nous allons vous présenter le livre Il n'y a pas d'amour dans la famille Tling tling le, Un truc spécial Yallo Invité spécial pour vous D'accord, faites-le venir s'il vous plaît Ok Donc nous avons un invité spécial Bonjour Bonjour. Alors, euh, vous pouvez vous présenter alors, je m'appelle Saïch Samy, euh, j'ai créé le livre il n'y a pas d'héros dans ma famille. D'accord, mais comment vous avez eu l'idée des personnages que vous avez mis en scène dans ce livre Ben, vous savez, c'était pas compliqué, j'avais beaucoup de frères et sœurs, donc euh, ben, je les ai mêlés un peu à l'histoire. D'accord. Et pourquoi avoir choisi euh, la double vie d'une seule personne La vie euh, familiale et la vie écolière. Ben, parce que euh, je pense qu'il y en a euh, beaucoup dans le monde qui euh, y mènent aussi une double vie, donc euh, voilà. D'accord. Oui, je crois savoir que vous nous avez fait un petit court-métrage avant de venir ici. Oui, je, vais... je vous ai concoté un petit court-métrage. Que oui. nous en oui. tout de suite Oui, d'accord. Pourquoi madame Castan n'arrêtait pas de me dévisager comme le docteur Lépigneux quand j'ai eu l'appendicite Mystère. Mystère du moins jusqu'à ce que j'arrive chez eux. Mais avant de découvrir ce que j'allais découvrir et qui m'a bousillé mon mercredi et les jours qui ont suivi, on est entré dans la boulangerie. « Qu'est-ce que vous voulez pour le goûter, des enfants ?» s'est enseigné Madame Castan. « Ça m'a surpris. Le goûter, je l'avais dans mon sac à dos. Les dix super bonnes crêpes que ma mère nous avait soigneusement emballées. »« On a les crêpes ?»« Je lui ai rappelé considérément que peut-être elle les avait oubliées. »« Oui, mais je préférais que vous mangiez un goûter plus sain. Il y a de la côte dans ces crêpes. Euh, elles sentent la bière à plein nez. »« C'est une pointe de calvados et de... »« Mais bon, ça suffit. » Qu'est-ce que tu veux pour le goûter Hippolyte C'est sûr qu'on ne peut pas manger les crêpes de Madame euh, Dombeck Bah merci d'avoir me, regardé euh, ce court métrage qui nous a permis d'approfondir la lecture de ce livre, de découvrir euh, son côté humoristique sur un autre angle. Donc euh, je laisse euh, les mots de la fin à notre auteur. Euh, Donc euh, voilà à quoi ressemblait ma vie deux en un. Ça fait jet de bouche et shampoing. Et donc on vous laisse pour une prochaine fois sur une nouvelle émission du JT. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.